Après une, une telle introduction, je ne sais pas comment enchaîner. Enfin, écoutez, euh, merci beaucoup. Je suis très heureux de, de répondre à, à l'invitation et du chronographe et de l'association des, des amis de, de Rezé. Euh, tu as parlé de pédagogie, je t'en remercie. Euh... Il va m'en falloir ce matin, parce que je dois bien vous avouer que le sujet de, des monnaies mérovingiennes est certainement l'un des plus difficiles de la numismatique, euh, tout simplement parce que nous sommes très très éloignés à l'époque, à la fois des considérations ou de la politique monétaire que l'on peut connaître aujourd'hui, de l'organisation et du rapport à la monnaie, mais aussi... Euh, au niveau euh, esthétique. Les pièces de monnaie que je vais vous présenter, généralement ce sont des pièces qui font 12 mm de diamètre et ça pèse un gramme, parfois un gramme 10 g. et les plus lourdes on arrive autour d'un gramme et demi donc euh, un coup de vent et euh, ça disparaît. La... Les pièces en question ont vraiment une esthétique parfois un peu compliquée à, à, à aborder. Par chance, avec les moyens de la photographie numérique actuelle, on peut avoir de beaux agrandissements photo. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter ce matin. Mais vraiment, j'insiste, n'hésitez pas à m'arrêter s'il y avait des questions en cours. Je veux vraiment que vous puissiez, avec moi, suivre justement la, la, la compréhension de ces monnaies parce qu'une bonne partie de ma présentation de ce matin va s'appuyer sur des comparaisons stylistiques et euh, en fait on va aller voir ensemble euh, d'où euh, vient l'inspiration des ouvriers monétaires roséens à l'époque euh, mérovingienne. Les contraintes euh, que j'évoquais euh, précédemment en matière d'appropriation euh, de ce monnayage aussi particulier a fait que notamment au 19e siècle on considérait ces pièces comme barbares, pour tout vous dire moches, et on a multiplié les refontes. En fait, les collectionneurs du 19e siècle trouvaient que c'était pas beau, ça méritait même pas d'être conservé ou d'être collectionné, et on les refondait purement et simplement. Surtout qu'à l'époque mérovingienne, l'essentiel de la production monétaire se concentre sur de la frappe de pièces d'or, donc de toutes petites pièces d'or. Pour vous donner une idée de l'importance des refontes, le plus important trésor de l'époque mérovingienne a été trouvé au sud de la Vendée, non loin de Fontenay-le-Comte. Il contenait plus de 2000 pièces du tout début du 7e siècle. Eh bien, euh, il en reste aujourd'hui 20 en tout et pour tout, parce qu'il y a un archéologue qui, ont, qui est venu s'installer ensuite à Nantes qui a conservé un échantillon de 20 pièces. Toutes les autres ont été immédiatement apportées chez un orfèvre de Fontenay-le-Comte et ont été refondues. Donc, aujourd'hui, les monnaies mérovingiennes sont particulièrement rares. À peu près toutes, euh, je réfléchis, en fait, toutes les monnaies de Rezé que je vais vous présenter ce, ce matin ne sont connues qu'à un seul et unique exemplaire. Donc, c'est vous dire si, en effet, on a un matériel, un matériau archéologique euh, très euh, ténu, et on peut émettre des hypothèses, mais ce n'est pas avec un seul et unique exemplaire que l'on peut tirer des conclusions euh, assurées. Donc c'est aussi pour cela que l'on doit multiplier les champs d'investigation, l'analyse stylistique, mais aussi euh, l'interprétation permise par les analyses métallo-physico-chimiques, euh, euh, donc l'interprétation de la composition interne des, des objets. On fait de la critique externe, de, de l'analyse externe, de l'analyse interne. Et euh, on, on, il faut aussi aller regarder ce qui se passe avec d'autres sources archéologiques et également les, les, les sources textuelles qui ne sont pas euh, Pléthorique là non plus. Donc, on a une, une période mérovingienne en plus qui est assez difficile à, à documenter mais euh, on a de la chance, il y a de plus en plus d'informations et c'est dans ce cadre là aussi que euh, les monnaies constituent une source de l'histoire à part entière et c'est avec ce regard en effet d du numismate, c'est à dire celui qui étudie les monnaies, mais de l'historien de Lumismat que j'interroge ces, ces pièces de monnaie. Pour moi, ce sont des sources historiques à part entière. Il s'agit de les faire parler au même titre qu'un document d'archive, au même titre euh, qu'un qu élément, euh, qu'un objet, euh, un artefact archéologique. Alors, avant de, de commencer, à quoi reconnaît-on une monnaie de Reusé Pour l'époque mérovingienne. Eh bien, écoutez, vous connaissez cette fameuse publicité. C'est marqué dessus, tout simplement, hein au, à l'époque mérovingienne, on va lire le nom de l'atelier, R-A-C-I-A-T-E. Vous le suivez avec moi Raciaté, je ne vais pas vous demander si vous connaissez. Et ensuite, V-I-C, c'est l'abréviation de Vicus, c'est-à-dire le village. Comprenez que ça signifie le village de Rezé, que l'on étend aussi au village de Ré, c'est-à-dire le territoire plus ou moins actuel du pays de Ré. Alors, Pour pouvoir comprendre l'atelier monétaire de Rezé, il faut le placer dans son contexte politique et monétaire un peu plus large. L'époque mérovingienne, sur le plan monétaire, se divise en trois grandes périodes. Le début de la production monétaire dans la Gaule franque, la Gaule mérovingienne, c'est dans les premières années du VIe siècle. En fait, en gros, lorsque Clovis et ses descendants vont recevoir les insignes de la monarchie, de la royauté, et en gros, c'est lorsque les chefs francs deviennent des rois, entendez qu'ils sont rois par délégation du pouvoir de l'empereur de Byzance, qu'ils vont avoir le droit de produire des pièces de monnaie. J'insiste bien, ça sera vrai sous tout l'Ancien Régime. La production monétaire est un droit régalien, un droit du roi, et c'est intimement lié à la personne du roi. Seul le roi ou son délégataire a le droit de battre monnaie. Pas, ce ne sont pas des blagues. Hein. Tout le temps du Moyen-Âge, ça sera vrai. Quand je dis que ce n'est pas des blagues, c'est que, à la fin du Moyen-Âge, lorsqu'un faux monnayeur était euh, surpris, ce qu'on lui reprochait, ce n'était pas tant le, euh, le préjudice économique que le préjudice de l'aise-majesté de s'être approprié un pouvoir lié au roi avec les symboles du roi. Et vous savez ce qu'il arrivait aux faux-monnayeurs Ils étaient bouillis en eau chaude jusqu'à la mort endurée. C'est arrivé à Nantes, place du Bouffet, en 1386. Donc première période, en gros les premières années donc, du VIe siècle, où on va avoir une production monétaire très centralisée. Dans notre région, il n'y a guère que trois ateliers monétaires qui sont identifiés donc, pour, pour l'Armorique. Ça va être les cités épiscopales de Nantes, Vannes et Rennes. Seconde période, autour de l'année 575, il y a une réforme monétaire, une réforme de l'organisation monétaire avec la création des, de monétarius, un poste en fait de fonctionnaire représentant de la couronne, représentant du roi, qui encadre des ateliers monétaires, qui encadre la production monétaire. À ce moment-là, vous allez avoir ce que certains de mes collègues ont appelé une pulvérisation de la production monétaire, en fait, on va avoir une multiplication des ateliers monétaires dans notre région. Si je ne prends que euh, la, la Loire-Atlantique, eh bien, vous allez en avoir qui s'installent à Saint-Philbert-de-Grandlieu, qu'on prenait à l'abbaye de Déas, l'abbaye de Saint-Philbert, à Port-Saint-Père, à Rezé, à Béné, à Cambon, à Béret, Châteaubriand. Sur l'ensemble de la France, de la Gaule-Franc, on estime qu'il y a au moins 1000 lieux qui ont connu une production monétaire à cette période-là. Et on connaît plus de 1500 noms de monétaires, donc de fonctionnaires royaux, qui encadraient cette production monétaire. C'est donc dans ce contexte-là, effectivement, que la production. Euh, enfin, que, pardon, Rosé euh, va connaître le début de la frappe monétaire. Et enfin, autour de 675, il va y avoir un grand basculement de l'économie européenne à l'époque. Et alors que euh, le centre économique du monde européen de l'époque, était autour de euh, la Méditerranée et notamment dans ses relations avec Byzance. Et là-bas, l'étalon monétaire, c'était l'or. On ne frappait du coup que des pièces d'or dans notre région. Eh bien, il va y avoir un basculement vers le nord, vers la Scandinavie, vers la, la mer Baltique. Et là, en revanche, on, on avait plutôt l'habitude de travailler avec de l'argent. Du coup, on va cesser purement et simplement la production de monnaie d'or pour ne frapper que des pièces d'argent. Dans notre région, il n'y a que trois ateliers qui vont effectivement continuer à produire des monnaies donc au-delà de ce basculement autour de 600. Je vous ai dit qu'il y avait 1500, euh, pardon, plus de 1000 lieux qui ont produit des pièces de monnaie à l'époque mérovingienne. Si on regarde ma carte, vous remarquerez qu'ils ne sont situés que dans la partie est de l'Armorique, que dans la partie est de la région Bretagne actuelle, c'est vrai qu'il y a ce site très particulier, que l'ouest armoricain, l'ouest breton est une zone vide sur la carte de production des ateliers monétaires. Je vais y revenir un peu plus tard. Alors que l'Armorique au tout début fonctionne comme les autres, seulement les cités épiscopales, après c'est vraiment un cas particulier où on a un vide Jusqu'à il y a quelques années, on avait du mal à expliquer, mais je vais vous en reparler dans quelques minutes, comme je vous le disais. Dans le secteur de Reusé, l'atelier, donc le premier atelier actif, est celui de Nantes. Alors, avant 575, là, vous avez un exemple d'une monnaie nantaise. On peut lire N A N euh, M. N i c'est l'abréviation de Namneti Namnetis qui est le nom latin de Nantes. On retrouve au revêt, alors on trouve pardon, ici un portrait. C'est un peu usé mais un portrait on a le nez ici on voit le buste ici euh, façon un peu toge à la romaine. Ça c'est en fait les monnaies les premières monnaies mérovingiennes sont en fait des imitations des pièces de l'empereur de Byzance. Comme je vous ai dit tout à l'heure les rois francs ont le droit de battre parce qu'ils sont délégataires du pouvoir impérial de Byzance, du coup, ils copient les monnaies byzantines. En tout cas, au début. Et au revers, vous avez un symbole chrétien avec une croix ancrée, et en fait, c'est un monogramme. Un monogramme, c'est une composition graphique, très à la mode à l'époque, qui est en fait euh, euh, un, une composition graphique basée sur des lettres. Et ici, il faut lire N... On s'en resserre A, encore N, T et E, ce qui refait l'abréviation de Nantes. Ça c'est un monogramme signant Nantes. Et l'on pense, j'avais déjà des devanciers bien avant, avant moi qui pensaient cela, mais ces monnaies-là, les premières monnaies euh, euh, mérovingiennes frappées à Nantes sont certainement produites sous le contrôle de l'évêque de Nantes. Ce n'est pas un cas isolé, on le sait pour d'autres cités, vraisemblablement, donc une production monétaire qui relève de l'autorité de l'évêque qui a pour fonction d'assurer euh, la gestion de la cité, de la ville. Un peu plus tard, on va créer les comtés. Le comte, lui, va s'occuper du comté, donc de l'ensemble du territoire, de l'arrière-pays, si je puis dire, de la cité. En gros, si vous voulez, l'évêque, c'était le maire de Nantes et euh, le, euh, le comte, c'était le président du département. Hein, si je synthétise, en gros, c'est ça, leur, leurs affectations respectives. Et donc, un peu après, autour de 575, c'est à ce moment-là, ou après la réforme de 575, c'est à ce moment-là que l'atelier monétaire de Reusé va être installé. Alors, pourquoi installer un atelier monétaire à Reusé Je vous ai mis une illustration qu'on peut voir dans l'exposition permanente. À l'étage. La réponse est multiple. Pourquoi est-ce qu'on installe un atelier monétaire à Rezé Eh bien comme pour tous les autres petits ateliers monétaires ou les ateliers monétaires secondaires, ceux qui s'installent au delà des cités épiscopales, et bien euh, c'est parce que vous avez à la fois un besoin et un approvisionnement. Rezé, je vous apprends rien, c'est depuis l'époque romaine, gallo-romaine, un port important avec une activité commerçante. Or, pour pouvoir faire des transactions, il vous faut des moyens de paiement. D'où le besoin, en effet, d'avoir de quoi payer et donc d'avoir de la monnaie. Pour ce faire, on, utilise, on, on installe un atelier monétaire à proximité. Mais, et ça, je ne crois pas l'avoir entendu jusqu'à présent, dans la plupart des grands ports, de la gaule franque à l'époque, il y avait aussi un représentant du fisc royal qui prélève de l'impôt. Et ces impôts étaient souvent convertis en pièces de monnaie. C'est vrai que les monétaires dont je vous parlais tout à l'heure, le monétarius, était souvent un agent du fisc royal. Donc il y avait un besoin de paiement, il y avait l'occasion de prélever et donc de convertir les monnaies étrangères en particulier et de les convertir en monnaie locale. Et c'était le travail du monétaire. C'est pour cela, à mon sens, qu'on a installé un atelier ici à Rezé. Et en plus, il y avait visiblement un savoir-faire. On a retrouvé, par exemple, là, une petite, elle a été présentée dans l'exposition, un petit plateau de balance d'orfèvre, tout petit, ça sert à peser les métaux précieux. Et cette balance a été trouvée dans une sépulture ici à Reusé en 1861, si je ne m'abuse. Les questions d'approvisionnement aujourd'hui restent encore ouvertes. On n'a pas beaucoup de, on a très peu de monnaies de Rosé qui ont été analysées il n'y en a eu guère que deux. Et on ne peut pas déterminer l'origine précise du métal qui a été réemployé ici. Il y a un petit peu de platine qui signe, qui est la signature chimique, en fait, de l'or byzantin, mais ce n'est pas dans des proportions suffisantes pour considérer que c'est vraiment de l'or byzantin qui a été effectivement refondu ici à Rezé. C'est une piste. En tout cas, il y a d'évidence à Rezé le besoin de paiement et l'occasion de s'approvisionner en or les monnaies qu'ils échangeaient les monnaies qu'ils échangeaient les monnaies étrangères. Ben, il les refondaient alors enfin, euh, elles étaient souvent refondues après sous l'ancien régime c'est vrai vraiment jusque en gros jusqu'en jusqu 1920 à la fin du franc or en fait une pièce de monnaie c'est avant tout un morceau de métal précieux qui est considéré comme tel, et en fait, quand vous alliez chez l'échangeur, il vérifiait le poids et le titre des monnaies, et il vous en donnait la conversion. Mais là, quand vous aviez un agent du fisc, il prélevait les monnaies étrangères ou des monnaies anciennes, qu'il refondait, il retirait un petit peu d'or dedans, ça revenait au bénéfice direct du roi. C'est ce que l'on appelle le seigneuriage, c'est de la TVA prélevée à la source, en baissant la valeur intrinsèque des pièces, tout en les mettant en circulation au même niveau. Et donc ça c'était le boulot des agents du fisc du, du roi. Je prends autre, un autre exemple euh, pour notre région, c'est l'atelier monétaire C-A-M-D-O-N-N-O, -N -N -O, Candono ou Cambidono, ça va être l'atelier monétaire de Cambon. Il y a un atelier monétaire qui s'installe à Cambon, il y a eu un article très bien documenté d'un étudiant euh, que j'avais eu le plaisir d'encadrer il y a quelques années, Et, euh, il a travaillé donc sur Cambon, vous le trouverez dans les bulletins de la Société Archéologique de Nantes. Et bien l'atelier monétaire de Cambon, on, en connaît, on connaît une vingtaine de monnaies, l'air de rien en fait c'est déjà conséquent pour un atelier comme celui-ci. Et la, la conclusion était la suivante, on a installé un atelier monétaire à Cambon à peu près à la même époque que celui qui s'installe à Rezé, Et on l'a installé à Cambon parce qu'il y avait un payage royal, donc un agent du fisc, qu'il y avait aussi de l'or alluvionnaire. On faisait de l'or paillage dans le brivet qui passe par euh, Cambon. Et effectivement, les analyses physiques nous ont permis de découvrir de l'étain, qui est le, la, la signature chimique de l'or alluvionnaire armoricain. Donc vous voyez y avait... Et puis, il y avait aussi un euh, marché à Cambon et il y avait une voie, romaine importante, c'était la voie depuis Nantes jusqu'à Vannes, puisque c'était la seule façon de passer à pied sec à travers la brière. Hein, le Cambon, c'est sur le euh, Sillon de Bretagne, et donc vous pouviez passer à pied sec, traverser la brière par cet endroit-là. Donc un lieu de passage, un lieu de commerce, un lieu de fisc et un lieu d'approvisionnement en or, c'est vraiment la même logique que pour l'atelier monétaire de euh, Reusé. Donc c'est dans ce contexte-là en effet qu'apparaissent les premières monnaies de Rosé. Voici une des plus anciennes. On la date autour de 590. On a un portrait, le nez, l'œil, et puis le buste qui est ici. Et on peut. Alors le R est un peu écrasé, mais A, A, T et E, on lit assez bien. Parmi les premiers monétaires, donc premiers agents du fisc royal qui encadrent cette production monétaire, c'est un certain monsieur M A L L A S T I, Monsieur Malasti, ah c'est ça le nom du, du monétaire de Reze, parmi les premières, euh, premières monnaies produites ici. Vous remarquerez, et sans faire de. sans être désagréable avec qui que ce soit, que c'est quand même plutôt taillé à la serpe. On est sur une monnaie. Euh, où on sent qu'on n'est pas euh, devant un graveur de très très haute qualité, même pour l'époque. Pour autant, réaliser ce genre de pièce, j'insiste, hein, ça fait 13 mm de diamètre, euh, il ne fallait pas être manchot pour autant. Mais on n'est pas sur une production d'un orfèvre qualifié, comme ceux qu'on pourrait voir dans le même temps euh, de l'autre côté de la Loire pour Nantes. Quoique, si je reste avec M. Malasti, là vous avez... La photo de la monnaie, ici, le dessin, ça sera peut-être un peu plus simple à suivre. Ici, vous avez toujours ce M, A, L, L, A, S, T, I, Malasti, Et effectivement, sur la monnaie, on lit assez bien le R, A. Après, c'est un peu plus ténu, mais c'est le bas du euh, C, I, le bas du I, A. On ne lit pas très bien le T, et ici, le E, Raciaté. On est bien sur une monnaie, une fois encore de rosé, toujours dans, la, dans le prolongement de de, euh, de, de, de l'activité de malastie, comprenez bien que les ouvriers pas, pas les ouvriers mais les, euh, les monétaires restaient plusieurs années en poste. On n'a aucun élément, on n'a pas de, de source hein, sur leurs activités, mais on voit comme ça des monétaires qui de toute évidence ont pu rester plusieurs dizaines d'années en poste sur un seul et même atelier monétaire. Cette fois on retrouve toujours une croix au revers, c'est pas un portrait. c'est un animal. Un animal qu'on voit quand même, je crois, assez bien et qui tourne la tête vers l'arrière. Et eh bien, cette, cet animal, on le, le retrouve, sorte de, sorte de biche ou quelque chose comme ça, qui regarde la, la tête en arrière. Et eh bien, on va le retrouver ici. Oh, C'est un symbole qui n'est pas très souvent représenté sur les monnaies mérovingiennes. et On le trouve que sur un seul une seule autre monnaie qui est attribuée à l'atelier monétaire de Nantes en fait, vraisemblablement au tout début de l'atelier, de l'activité de l'atelier monétaire de Reusé, celui-ci était de façon assez logique euh, non pas subordonné parce qu'on a deux monétaires différents mais en tout cas influencé par celui de Nantes, celui qui était actif depuis plus longtemps, celui qui était bien ancré dans son territoire et aussi vraisemblablement on doit avoir à faire une même source d'inspiration, il est probable que nous ayons affaire à un même graveur. Il y a différents intervenants dans la production monétaire. Le monétarius, le monétaire, c'est celui qui encadre, mais il faut aussi des gars qui tapent, le monnayeur, celui qui frappe la monnaie et il faut celui qui prépare la matrice. Or la matrice monétaire est donc réalisée par un graveur, c'est un métier très rare une compétence très rare. Il faut être un orfèvre, sachant, je vous prends votre question juste après, sachant maîtriser à la fois les alliages précieux, mais aussi la gravure des alliages beaucoup plus durs, les alliages ferreux. Et ça, très peu d'orfèvres savaient le faire. Je savoir, les graveurs ne signaient pas leur... À l'époque, non. À l'époque. En revanche, on peut voir des influences stylistiques ou une conjonction en effet de, de, de, de, de pattes, quoi, tout simplement. Et là, c'est de toute évidence le cas. On doit avoir un graveur itinérant. D'ailleurs, on arrive sur d'autres sujets à, à, à cette conclusion-là, puis pour d'autres secteurs. Un graveur en monnaie, c'est pas, pas full-time job, quoi. C'est pas un métier à plein temps. Et il faut aller d'un atelier à l'autre. Et puis surtout, les ateliers faisaient venir les graveurs parce que de toute façon, il n'y en avait pas forcément. Localement, si on prend d'autres époques, une période sur laquelle je travaille beaucoup, le XVIe siècle, pendant une partie du XVIe siècle, il n'y avait pas de graveur à l'atelier monétaire de Nantes, c'était le graveur d'Angers qui a ramené des matrices ici à Nantes. Et ça, ça a été de toute, durant toute l'histoire. Et, euh, et donc là, visiblement, un seul et même graveur, pour autant donc, deux ateliers, deux autorités distinctes au nord et au sud de euh, la Loire. Une autre monnaie, très belle pièce conservée à la Bibliothèque nationale de France, comme beaucoup des monnaies que je vais vous présenter d'ailleurs ce matin, où on peut lire assez bien R-A-C, hein, c'est très carré, I-A-T-E, V-I-C, toujours la signature de, de Rezé, où on a une, un portrait sur la droite, au revers une croix avec le nom du monétaire autour. Une autre monnaie dont on voit quand même vraiment là aussi l'inspiration, euh, en tout cas un lien avec une autre pièce nantaise, une croix qui marque le début, N-A-M-N-E-T-I. L'influence ou la ressemblance entre la pièce de Rosé et la pièce de Nantes vient notamment de la forme du nez, de l'œil et de ce bandeau qui vient sous les cheveux. On retrouve ici vous voyez tout ceci étant attaché d'une seule pièce c'est assez particulier et puis regardez le E ici où on a un poinçon qui arrive en dessous le, le E commence en, en dessous et finit au dessus je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux vous dire mais là de toute évidence une fois encore on a sensiblement on doit avoir affaire à, à deux graveurs à un même graveur pardon qui travaille sur les deux rives de la Loire mais J'insiste bien puisqu'on a deux euh, monétaires différents, ce sont deux circonscriptions monétaires distinctes ou en tout cas, euh, on a bien deux ateliers indépendants l'un de l'autre, bien qu'ils aient un même ouvrier en commun, un même graveur en commun. Je passe un peu rapidement sur ces monnaies-là, mais voici d'autres monnaies de l'atelier de Rezé. Euh, je suis désolé, ma photo est extraite d'un catalogue de vente aux enchères et je n'avais pas de meilleure qualité, mais vous avez le dessin au-dessus, on voit encore une fois rassiaté ici, rassiaté là, d'autres monnaies de cette, de cette période que je ne peux pas arriver à, à rattacher spécifiquement à, à, à une influence plutôt qu'à une autre. Mais je tenais quand même à vous les présenter. Alors, pardon, ça ne s'affiche pas très bien, mais je voulais vous parler d'une deuxième période distincte après 630, j'ai appelé ça l'envol de l'atelier monétaire de Reze, je vais vous expliquer pourquoi. Voici une monnaie de l'atelier de Nantes. N-A-M-N le E dans le N-T-I. Très belle monnaie mérovingienne nantaise. Pourquoi j'utilise celle-ci C'est qu'elle euh, est parmi les dernières monnaies frappées à l'atelier de euh, Nantes. L'atelier de Nantes est un atelier très actif. Très précoce, comme je vous le disais, installé dans une cité épiscopale, donc c'est parmi les premiers ateliers à fonctionner. Et brutalement, dans le courant des années 630, il s'arrête quasiment du jour au lendemain. Et c'est sensiblement ce que l'on repère aussi dans d'autres ateliers. Celui de Vannes ferme beaucoup plus tôt. Celui de Cambon également va fermer autour de 610-620. Et donc Nantes, 630. Alors que je vous ai dit que Rosé lui, va continuer très longtemps à produire des pièces de monnaie. Eh bien, euh, j'ai l'intime conviction que la seule explication ne vient pas d'un aspect économique, mais plutôt d'un aspect politique et administratif. Le nord de la Loire, autour de 630, va changer de domination. En fait, d'ouest en est... Depuis le nord-ouest de l'Armorique, zone où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a déjà plus d'ateliers monétaires dès les premières années du, des fins, fin du 6e, début du 7e, eh bien, en fait, les, les, les, les chefs bretons vont prendre le territoire sur les chefs francs. Or, les chefs bretons n'avaient pas le droit de battre monnaie. Et donc, lorsqu'ils arrivent à prendre le contrôle d'une cité ou d'un territoire, ils n'ont pas le droit de battre monnaie, du coup l'atelier monétaire se ferme. Et on sait en revanche qu'ici à Rezé, l'autorité franque, tout comme à Rennes, l'autorité franque va rester solidement installée. Donc je pense en fait qu'il y a une fermeture de l'atelier monétaire de Nantes parce qu'il passe sous contrôle breton. Et du coup un rapatriement à Rezé de l'activité monétaire, mais j'ai envie de vous dire d'une façon plus générale, de l'autorité franque. Et effectivement, le vicariat de Ré ne passera sous contrôle breton qu'à l'issue euh, du euh, traité d'Angers en octobre 851. Jusqu'en 851, Rezé, capitale du pays de Ré, du vicariat de Ré, c'est un, une, une zone sous autorité franque. Par ailleurs, si j'ai présenté cette pièce de monnaie, c'est qu'elle a ceci de particulier d'avoir une forme très spécifique, hein, un visage très euh, euh, oblong, enfin, ouais, la bouche ici, le nez, l'œil, et puis voilà, ici des cheveux qui partent vraiment en arrière. On appelle ça le type à l'appendice perlé. Bon, peu importe son nom. Mais ce modèle de tête comme ça, un peu en pain de sucre, et puis les cheveux qui partent en arrière, on le retrouve dans beaucoup d'ateliers. En particulier, c'est dans la région de Tours. Vous voyez mon portrait ici, le col très haut et le chaperon derrière. Eh bien, c'est l'atelier de A.M.B.A.C.I.A. Vico, la ville, le village d'Ambastia. En fait, c'est Amboise donc on n'est pas très loin de Tours. Et ce type au chaperon est vraiment caractéristique, là j'ai pris l'exemple d'Amboise, euh, mais on en trouverait aussi à Veuve juste à côté, enfin bref c'est vraiment caractéristique du secteur de Tours. Autre monnaie roséenne, on le voit, alors le, le R est ici, R-A-C-I-A-T-E, hein, le V est à l'envers, I, -C -O, mais vous voyez qu'on a toujours mes affaires de poinçons. Le graveur positionne les poinçons avant de faire la taille directe des matrices. Euh, notez aussi le petit grenetis ici. Le grenetis, c'est ce qui sert à faire le tour. Et en fait, on, on fait aussi une gravure tout autour pour éviter qu'au moment de la frappe, le, le, le coin monétaire, c'est-à-dire la matrice, ne glisse. Si vous n'avez rien pour retenir, quand vous tapez, la, la matrice glisse. Donc on va faire un contour comme ça en creux pour, per pour, pour permettre une frappe de bonne, euh, enfin, plus, euh, bah, plus efficace, quoi, tout simplement. Là, je voudrais vous présenter le revers, le motif du revers. On a une croix qui place le début de la légende. Là, c'est le nom du monétaire qui s'appelle euh, M-A-U-R-I-N-O, Marionus, Mariono. Une grande croix, une croix ancrée. Que je vous présentais tout à l'heure. Et eh bien vraiment ce modèle de revers. On va le trouver sur plusieurs monnaies. Sur plusieurs monnaies. Roséen R A C I A T E. Vico. Très très proche du modèle précédent. Même le portrait d'ailleurs est très proche du modèle précédent. Simplement la tête a, a changé de sens. Et regardez toujours mon Grenti Fait de poinçons triangulaires. Les uns à côté des autres. Et puis ma grande croix. Ancré avec la petite croix en dessous, quasiment le même modèle que précédemment. Et puis on a ici l'ajout de trois points, sur la pièce précédente les points étaient moins visibles. Modèle qu'on va retrouver encore sur cette autre monnaie, R A C I A T E, le V à l'envers, I C O, une petite croix, une grande croix, ancrée et trois points. Cette monnaie-là, là aussi je n'en ai qu'une mauvaise photo, je vous prie de m'en excuser, mais je ne pas trouvé mieux. Si elle était en, en couleur, vous verriez qu'elle est très pâle, presque argentée. Donc on est sur une monnaie d'or très abaissée, donc on est sur une monnaie très tardive. Là, on est plutôt, a priori, autour de 660, 665. Eh bien, cette croix ancrée avec les trois points au-dessus... Et le portrait à l'avers, toujours inspiré du chaperon, là, les, les, les, les rangées comme ça de tresses et inspiré du chaperon, et eh bien on va le retrouver ici. La croix ancrée, les trois points, le modèle au chaperon, et ça ce sera l'atelier de Veuve. Veuve, on est à quelques kilomètres là aussi de Tours. Une fois encore, les monnaies tardives de Reuset sont clairement inspirées des monnaies produites dans la région de Tours. Est-ce qu'il faut y voir une influence directe Je vais y revenir dans un instant. Est-ce qu'on doit y voir simplement que le travail d'un graveur itinérant, c'est possible Qu'un graveur, avec le savoir-faire rare qu'il avait, travaille de Nantes à Tours, ça n'a rien d'aberrant. D'ailleurs, quand Nantes a enfin réussi à obtenir un graveur au XVIe siècle, après que Angers ait dû lui fournir pendant plusieurs années un, les matrices monétaires, c'était un graveur originaire de Tours qui est venu s'installer à Nantes. Alors, vous dire que ce, cette technologie, ce métier était tellement rare qu'en effet, il pouvait travailler sur des régions parfois très éloignées. Mais ce qui d'évidence est la preuve formelle qu'il ne s'agit pas simplement que du travail d'un graveur qui montre une influence entre Tours et Rezé, C'est cette monnaie qui a été vendue il y a, pas, il y a quelques années simplement sur le marché euh, numismatique. Elle est aujourd'hui dans une collection privée. On peut voir ce portrait toujours avec le col très haut. C'est très stylisé, on est d'accord, mais le col très haut et le chaperon à l'arrière. R-A-C-I-T et un A dans le T-E-V-I-C-O. Et on a au revers le nom d'un certain D-O-M-N-I-G-I-S-E-L-O, -I -I -E et M-O-N, à la fin, c'est pour monétarius, Domnigisilus, -E et bien ce Domnigisilus, D-O-M-N-I-G-I-S-I-L-O, -E même signature, Domnigisilus, -E sur une monnaie de l'atelier de T. U-R-O-N-U-S civis, civitas, de la cité de Tours. Domnigisilus monétaire de Reusé, agent du fisc royal encadrant la production monétaire de Reusé, était d'abord le monétaire de Tours. Donc, j'affirme, ou je lance l'hypothèse, qu'effectivement, après la fermeture de Nantes, L'influence, l'air d'influence de Rosé remonte la Loire, et c'est singulièrement la région de Tours qui, de toute évidence, influence en effet Rosé. Regardez aussi, toujours mon petit Grenty, fait de poinçons triangulaires. Mais ça, quand vous avez le même monétaire sur deux zones, il y a clairement un lien. Pour le Cambon dont je vous parlais tout à l'heure, on est sur une période bien antérieure, mais Cambon, on va retrouver un monétaire qui s'appelait Francio, on le retrouve en poste à Rennes. Et que Rennes influence Cambon, là aussi, n'a rien d'aberrant. Je reviens sur une des monnaies les plus récentes de l'atelier, monnaie d'or en tout cas, les plus récentes de Rezé, celle que j'utilisais pour la photo initiale. Regardez-la. On est sur une monnaie de très grande qualité. Celle-ci fait 12 mm de diamètre. Si je reprends la composition, vous voyez qu'on a r a c i a t e -VIC. Donc on a toujours Raciaté. Mais si on regarde bien, on retrouve notre petite croix, la grande croix, la croix ancrée, les points au-dessus, toujours dans la même influence. On a des poinçons triangulaires qui permettent de poser, positionner les lettres. Mais on a aussi des poinçons circulaires. Ce sont les mêmes points. Exactement ici, donc ça veut dire que c'est pas gravé, c'est insculpé. Donc là vous avez un graveur de très grande qualité, outillé, et qui nous produit des monnaies. Cette pièce-là ne comporte que 40% d'or, elle est majoritairement en argent, et pour autant le résultat visuel, quand vous la regardez, vous êtes convaincu que c'est de l'or. Donc vous avez affaire à des gens qui savent aussi manier les alliages, de telle sorte que, le seigneuriage dont je parlais tout à l'heure, vous savez, la captation d'une partie du métal précieux, ça ne se voit même pas. Ou ça se voit peu. Donc là, on a vraiment affaire, j'insiste bien, à une monnaie de très très grande qualité dans les conditions de production de l'époque. Donc clairement, d'un atelier secondaire, Rosé devient un atelier de très haute qualité. D'un atelier peu productif, il devient un atelier productif. Et d'une influence. A priori plutôt nantaise. C'est tout désormais. Dernière période, la frappe de l'argent à, à, à Rezé. Une période très très mal documentée s'il en est. Euh, voici un denier frappé à Rezé. En tout cas, la composition en argent ne fait pas de, de doute. Et euh, sur son attribution euh, que je dise pas de bêtises, voilà, ça commence ici on a la croix pour marquer le, le début de la légende, un R qui est en fait la tête en bas, ça, ça arrive, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, il faut travailler à l'envers pour pouvoir graver, donc des erreurs comme ça, c'est pas si euh, rare, R A C I, euh, là c'est plutôt un, oui c'est un A pardon la tête en, en bas, T I, là il faut y voir un V, ICO, donc on a encore le Rassiaté Vico et cette monnaie là est nécessairement Ah, je vous avais prévu que c'était le monnaie le plus compliqué à regarder euh, et vous avez donc nécessairement une pièce d'argent effectivement attribuée à Rezé enfin frappée à Rezé on a une sorte de personnage mais je ne saurais pas bien vous en faire la description hein, ça redescend ici la tête là des mains comme ça et puis les jambes Voilà. mais je n'irai pas vous faire l'analyse précise de ce que c'est que ce modèle là euh, on connaît très peu de deniers pour euh, Rosé, euh, mais on en connaît quand même quelques-uns, dont celui-ci. Là aussi, j'ai pas une très bonne, enfin, j'ai une mauvaise photo, mais en tout cas, croyez-moi sur parole, s'il vous plaît, Le, euh, il s'agit bien d'un denier trouvé, un denier de frappé donc à Rosé trouvé en, dans la région de Rennes, euh, interprété comme roséenne par des confrères. Au revers, on voit en fait un, un, grand, un rond composé de points. Et au milieu, une croix composée de points, en fait comme celui-ci. Et cette composition-là est typique de la région de Bourges. Une fois encore, on n'est pas si éloigné de euh, la région Tourangelle. <cười> Voici à peu près tout ce que l'on connaît comme monnaie d'argent pour Rezé. Même s'il y en a très peu, elles sont quand même là, ce qui confirme une production bien après la réforme de 675. Ainsi, ah, si je résume ce que je vous ai dit, l'atelier monétaire de Reusé, c'est d'abord un atelier monétaire secondaire dont le fonctionnement est somme toute très classique, tout à fait comparable avec celui de Cambon que j'évoquais, hein, on y installe pour les raisons que, un atelier pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, et il est, là aussi c'est très classique, sous l'influence de la cité épiscopale voisine, en l'occurrence Nantes. En revanche, ce qui apparaît comme flagrant, c'est qu'on est bien devant un atelier monétaire actif qui produit des quantités euh, significatives. Il est de toute évidence structuré et pérenne. D'ailleurs, j'insiste, on a quand même huit monétaires, huit agents du fisc, identifi... du fisc royal identifiés comme encadrant cet atelier. Donc, si on en a huit, c'est que vous avez quand même des décennies et des décennies d'activités euh, confirmées par cet encadrement. Et on voit donc que l'influence, après la fermeture de Nantes, remonte la Loire et s'oriente vers la région de Tours. Et comme je vous l'ai dit aussi, c'est assurément lié à la mainmise des francs, au pouvoir franc, sur la région euh, du Pays de Ré. J'en veux pour preuve d'autres traces archéologiques, elles aussi assez ténues, mais cette pla plaque boucle, pardon, découverte à Machcou au XIXe siècle, avec des entrelacs, Ici est un, une plaque-boucle absolument typique de, le, de la parure franque. Et euh, cette, euh, cette plaque-boucle a été trouvée dans une sépulture, donc en, en effet au XIXe siècle à Machcou. Du coup, je, je prolonge ces réflexions ou plutôt je prolonge cette synthèse. Qu'est-ce que ça nous amène Moi, ça m'amène à poser les questions suivantes. Quel est le rôle des autorités religieuses locales dans le fonctionnement de cet atelier monétaire de Rezé Pourquoi je pose cette question Parce que je n'arrête pas de vous parler de Tours depuis tout à l'heure. À Tours, il y avait la basilique Saint-Martin de Tours. À Tours, vous aviez un atelier monétaire actif, très actif, y compris lié à la basilique Saint-Martin. D'ailleurs, vous avez ici une des monnaies SCI. M-A-R-T-I-N-I, S-C-I, c'est l'abréviation de sancti, donc Saint-Martin. Et vous avez ici écrit en toutes lettres, R-A-C-I-O, ratio, la part, b -a -s -i -l -i -c -i, basilici, B-A-S-I-L-I-C-I, enfin bref, donc la, la part de la basilique. Donc cette pièce-là, cet atelier était lié était même vraisemblablement installé dans les limites de la basilique Saint-Martin de Tours. Or, pour le 6e, 7e siècle, il se trouve que pas très loin d'ici, pas très loin du port de Reusé, dans un quartier visiblement actif au début du haut Moyen-Âge, c'est pas moi qui le dis, ce sont les archéologues roséens qui le disent, on a trouvé au champ Saint-Martin une basilique vraisemblablement dédié à Saint-Martin, active à proximité du port. Et si je prolonge encore une fois la réflexion, on connaît pour notre région deux monnaies au nom d'un certain... Alors, euh, maintenant je suis en train de le chercher... Oui, c'est ça. Euh, là, sur cet exemplaire-là, c'est une sorte de K-A... Non, là c'est R-A... C, I, O, ratio, D, O, M, N, I, ratio d'omni, la part du seigneur, comprenez, la part du roi, et au revers, là je m'y retrouve, C, H, A, R, O, M, bon, croyez-moi sur parole, le reste de la pièce est un peu effacé mais bon, on en connaît deux spécimens, donc on, on peut comp composer l'ensemble de la légende, le nom d'un certain carimère. Carimère, donc Grégoire de Tours nous dit que ce Carimère était un évêque régionnaire. Je n'ai jamais réussi à comprendre ce que ça voulait dire qu'un évêque régionnaire, mais en tout cas Grégoire de Tours nous dit qu'au 7e siècle, Carimère, évêque régionnaire, agit au nom du fisc royal et il encadre une grosse ferme mérovingienne royale à, euh, au palais. Et cette monnaie-là a été effectivement découverte au palais. Et l'autre monnaie portant le nom de carimère, portant aussi la mention ratio Domni, la part du roi, était été trouvée à Clisson. Donc ces deux monnaies confirment bien qu'il y avait un agent du fisc, évêque, au palais et produisant des pièces de monnaie. C'est pourquoi, si je reviens encore sur le cas de Reusé, je pense que l'atelier monétaire de Rezé pourrait constituer une preuve supplémentaire du possible évêché, Roséen évoqué au début du VIe siècle. Voilà ce que ces pièces de monnaie, si petites et difficiles à lire soient-elles, elles peuvent nous renseigner sur l'histoire de Rosé. Je vous remercie. Et c'est pourquoi je pense que ça mériterait en effet de prolonger les investigations autour de cette basilique paléo-chrétienne, je pense en effet que l'atelier monétaire était à proximité immédiate. Généralement, quand on, on retrouve des, des, des sites archéologiques avec un atelier monétaire, on ne retrouve quasiment rien de l'activité et c'est souvent euh, euh, interprété comme une activité de forge, mais en tout cas, dans ce coin-là, de toute évidence, l'activité euh, roséenne s'est prolongée. Et d'ailleurs, euh, c'est Lionel Pirot dans, dans l'article qu'il avait fait, celui qui a été euh, responsable de l'opération de fouille de la basilique. Les Champs-Saint-Martin constituerait également l'un de ces quartiers où une activité urbaine s'est maintenue jusqu'à la fin du Bas-Empire. L'implantation de la basilique laisse supposer que cette partie de la ville antique revêt une certaine importance au début du Haut Moyen-Âge. Elle assure certainement un rôle fédérateur au sein d'un quartier dont l'étendue et l'essor demeurent totalement ignorés. Ces éléments pourraient conforter l'existence de l'évêché au VIe siècle et... Clairement, pour moi, l'atelier monétaire doit être, enfin est une preuve supplémentaire. C'est pour ça que je lis les deux choses. Oui, madame C'est d'ailleurs pour ça que la maison de retraite qui devait être construite à cet emplacement, ne l'a pas été pour préserver le... Exactement. Le, exactement. le fait que l'atelier monétaire de Rosé se soit installé... De... C'est une hypothèse, je n'ai pas de certitude. Voilà. Mais en tout cas, ça me semble vraiment lié. Ça, c'est certain. Est-ce que c'est un indice qui prouverait que le port, l'activité maritime de Rosé, s'est prolongée jusqu'au 6e, 7e siècle, dans l'époque archéologique pour le moment manque Mais est-ce que ce serait un indice qui irait dans ce sens De toute évidence. Là, là, pour le coup, je suis formel. De toute évidence. On n'installe pas un atelier monétaire au hasard. Comme je vous l'ai dit, les analyses physiques ne nous permettent pas d'affirmer avec certitude d'où vient l'or, C'est pas de l'or byzantin, ou alors si c'est de l'or byzantin, il ne vient pas en direct. Mais en revanche, il y a forcément une activité marchande d'ampleur pour y installer un atelier monétaire qui plus est pérenne. Je vous dis, il faut aussi se poser la question de la présence d'un fisc royal. Je ne crois pas avoir jamais entendu cette question-là ou cette hypothèse-là pour reuser. S'il y a un fisc royal dans ce port, c'est qu'on est, est devant un port d'ampleur. Je ne peux pas aller plus loin. Mais ça nous fait quand même déjà un faisceau convergent d'indices. Et, et, ce, et ce, ce petit hypothèse est soulevée en effet en fait, de la partie qui a été récemment dans une opération qui a été récemment plus en de l'église Laisse entendre qu'en effet, ce corps romain qui a cessé son activité comme celui qui a été publié ici au troisième siècle a quand même subi des réaménagements ensuite qui pouvaient tout à fait peut-être lire notre sens une euh, de préutilisation. Vous voulez répéter la question ah, on me fait remarquer, est-ce que tu pourrais peut-être répéter un peu, un peu plus fort, c'est qu'en fait ça vient confirmer la, la, la, la pérennité de l'activité du port de Rezé, au-delà du 3 siècle comme ça pouvait être évoqué précédemment, enfin en tout cas supposé jusqu'à présent. Euh, J'ajouterais un élément supplémentaire, il y a l'activité marchande mais j'insiste sur l'importance d'une autorité séculière régulière. De toute évidence, il y a. Enfin, faut il faut qu'il y ait un chef pour produire des pièces de monnaie. Faut il faut qu'il y ait un encadrement. Et oui, je ne vois pas d'autre hypothèse que celle d'un évêché futile régionnaire. Mais en tout cas, Rosé, c'est pas un bled au 7 quoi. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. <rire> Si bon, dois... <rire> Alors j'ai des questions par ici. Allez-y monsieur. Oui. Est-ce qu'on peut faire un lien avec l'activité des, des salines ou des ateliers de sel qu'il y avait sur la baie de Bourneuf et sur le littoral, le, euh, littoral de Pordic, par euh, le tenu Est-ce que ça venait jusque-là Est-ce que les pièces découvertes à Rosé, on peut on les retrouve à Port-Saint-Père ou à... Alors, du coup, on a affaire en effet à des, à des pièces diff différentes, mais pour autant, il y a une concentration anormale d'ateliers monétaires en Pays de Ré. Avec Déas et Saint-Filbert, C'est pas normal d'en avoir autant à proximité comme ça. Euh, et Déas, abbaye considérable, de toute évidence, là aussi. Il devait y avoir un marché, en tout cas, s'il y a de la production monétaire, c'est qu'il y a besoin de, de, de, de pièces et qu'il y a l'occasion de, de, de prélèvements. Donc euh, tout ça confirme qu'effectivement, il se passe quelque chose au 7e siècle en, en, pays de, en pays de ré. Le mettre en relation directe avec la, la production sélicole, je ne suis pas en capacité de le faire. Mais il faut bien qu'il y ait une raison pour venir ici. S'il si y a des pièces, s'il y a un port, c'est qu'il y a du business à faire. Quel est le business à l'époque Je pense qu'il y a le vin et le sel. Mais moi je n'ai pas, puis peut-être le pourpre. je ne sais pas s'ils produisent encore à cette période-là, sur, les, sur, les, sur la côte. Mais voilà, je ne je peux, peux pas vous confirmer, mais c'est vrai, il y a une intuition derrière tout ça quand même. Monsieur L'évêque régionaire, je regardais, euh, là, je trouvais sur une, source, une source, et apparemment, euh, c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment de la région, mais qui était affecté, enfin, qui n'avait pas d'affectation précise. Je peux vous lire le très de L'évêque <rire> régionaire était un missionnaire évangélique, décoré du caractère épiscopal, mais sans siège particulier auquel il fut attaché, euh, afin qu'il allait prêcher et faire en divers lieux les, euh, les autres fonctions. Voilà, donc je pense que ça correspond à. Voilà. En, mais mais euh, je pense qu'on a là quelqu'un, en effet, avec une autorité, mais une double autorité, religieuse et civile. Pour moi, il est aussi vraiment représentant délégataire du roi, quoi, tout simplement. Mais ça confirme en, en effet. Mais je, je, je suis très heureux, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire cette présentation au chronographe et, et de le faire devant vous. Parce que je, je pense qu'il y a là un sujet d'investigation à prolonger. Ma conférence de ce matin n'a pas d'autre ambition que de poser un certain nombre de questions, poser aussi un certain nombre de choses. Parce que je ne crois pas que l'inventaire complet des monnaies de Rosé a été fait jusqu'à présent. ou bon, En tout cas, c'est rare. Et, et voilà en tout cas ce qu'elles peuvent... Nous apporter comme élément supplémentaire. Après, il ne faut pas leur faire dire ce qu'on ce qu ne peut pas. Le coup du sel, je ne suis pas en capacité de le faire. Et je pourrais tomber dans le raconter des bêtises, ce ne serait pas la première fois, mais enfin, j'essaie de l'éviter. Euh, mais en tout cas, il y a là une piste à creuser sur le 7e siècle à Rosé. Monsieur Quand vous dites au début de votre conférence que, par exemple, en 630, un atelier de demande de frappe s'arrête, on se base sur quel élément pour savoir que ça s'est arrêté parce que tous les types contemporains de 640 ne sont plus produits à Nantes. En fait, la chronologie des monnaies mérovingiennes est assez difficile à établir, avec précision. Pour autant, plus ça va, plus on arrive à déterminer des choses, notamment les analyses physiques que l'on a faites dans le cadre de la publication que Cécile présentait tout à l'heure, nous ont permis de voir l'évolution de la part en métal précieux. La part d'or, partant du principe que, euh, mais c'est quand même quelque chose qu'on a constaté, plus on avance dans le temps, moins il y a d'or. Donc en gros, la, la, la chronologie relative établie à partir des études stylistiques a été corroborée par les analyses physiques qui nous permettent de voir en effet cette inflation. Après... Il faut prendre aussi des précautions sur les interprétations des, des pièces, enfin de, de la composition des, des, des monnaies, dans la mesure où l'inflation, ce c'est pas, un, pas, un, pas une descente calme. Il y a parfois aussi des renforcements monétaires. Donc vous allez avoir, disons, une baisse comme ça, une courbe. Fait de d'augmentation. Donc c'est vraiment sur le temps long que vous pouvez apporter ces éléments de chronologie. En tout cas, pour ce qui est de l'atelier monétaire de euh, Nantes, les types de 640 de, du milieu du 7e siècle et plus encore les deniers, il n'y en a pas. Donc il y a forcément, en effet, une fermeture. Alors que les types antérieurs, euh, des premières de 590 à, à 610 ceux antérieurs à 570 je ne vais pas vous dire qu'on en trouve des palanqués mais on en trouve quand même beaucoup. Il y a une production monétaire significative, riche, avec là aussi des, des, des, des monétaires nombreux, une qualité de gravure vraiment euh, remarquable, et je vous dis, à un moment donné, il y a une cassure, il n'y a plus rien. Et, euh, et ce constat-là, on l'a fait dans l'analyse des monnaies du musée d'Aubray, et il fallait arriver à trouver une explication. Pourquoi est-ce qu'un atelier actif, structuré, fonctionnant très bien, pourquoi il s'arrête d'un seul coup donc c'est pour ça que je pense au changement d'autorité et le passage sous l'autorité des chefs bretons. Est-ce que le début d'invasion pourrait être aussi un autre facteur dans cet arrêt brutal ah bah, C'est bien de ça dont on parle, oui. C'est bien sûr l'arrivée progressive. Quand on regarde en fait l'avancée de l'autorité bretonne, on voit que les, ça correspond à la chronologie et à la géographie de la fermeture des ateliers monétaires. Alors évidemment, ce n'est pas une, une preuve, euh, euh, enfin je veux dire, je n'ai pas trouvé de document d'archive avec marqué « on a fermé » parce qu'il y a des Bretons qui sont arrivés. Mais euh, là aussi, on a quand même un faisceau convergent et puis ça se repère sur plusieurs lieux. Et ceux qui restent actifs ont ce point commun d'être clairement identifiés comme des zones sous autorité franque. Là, il n'y a pas de changement d'autorité. Les, les, les creux doivent nous renseigner autant que les pleins. Pardon, Jacques. Oui, euh, comment s'effectue la mise en circulation des monnaies frappées à Rezé oh, Comme pour les autres ateliers, c'est-à-dire que quand tu as une occasion de paiement par, par l'autorité royale en particulier. C'est euh, remis en circulation assez vite derrière. Oui. L'atelier de Rezé est ceci, a aussi ceci de très intéressant, qu'il est classique dans son fonctionnement. Donc il est représentatif aussi des autres. Ça veut dire que le fonctionnement des autres ateliers nous permet de comprendre celui de, le fonctionnement de celui de Rosé. Okay. On a une idée de, des, des séries qui faisaient avec les matrices on sur, euh, Avec une matrice et des une centaine de pièces Non, on en faisait plus que ça, mais je dois vous avouer que là, en tête, je n'ai pas, pas, pas de statistiques de mémoire sur la période mérovingienne. On en fait quelques milliers. Hein, pour chacune des matrices, on en fait quelques milliers. Quand on a un modèle, ça peut être sur 10 ans. Ah oui, bien sûr, Enfin, ça dépend du volume que vous produisez. Que plus vous en faites, plus le, le, plus le coin s'use et donc moins vous moins ça sera long en fait dans la, dans la production. Ça, ça dépend du volume émis, en fait. Mais en, en effet, si on passait du temps à la gravure des matrices, c'est aussi parce que derrière, ça servait durablement. Euh... J'ai vu dans l'exposition, on a beaucoup de tiers de sous. Oui, c'est ça que je vous présente depuis tout à l'heure, c'est que des tiers de sous. Oui, que ça, pourquoi le mot tiers et pourquoi pas ouais. un sous Alors, parce que le sous, c'était seulement certains souverains qui avaient l'autorisation de les produire. Généralement, c'est que l'empereur de Byzance et ce euh, sera très progressif que dans l'Ouest, enfin qu'en Gaule, on va commencer à en produire. Mais c'est extrêmement rare, extrêmement rare. En, en gros, les, les, les grosses coupures arrivent, euh, arrivent de l'Empire. Monsieur. Dans une vitrine des moules de faux-monnayeurs. Ah oui On ne pas parler de faux-monnayeurs aujourd'hui. Eh bien non, parce que là, je vous ai parlé de la période mérovingienne avec un atelier monétaire officiel. Ouais. Et après et, et, Non, c'est avant. Les moules de faux-monnayeurs, ils, ils sont du bas empire on est plutôt au 3e, 4e siècle. Donc on n'est pas sur la même période. Oui. Par rapport à la fausse monnaie, au-delà de, de la qualité des gravures et d'un repérage peut-être possible, euh, y avait-il des moyens au niveau du poids Parce que dans ce qui était retiré au niveau des, du, du métal, c'est vrai que sur un gramme ou quelque chose, on n'arrivait certainement pas à le voir, mais sur un ensemble de pièces, euh, là, on commençait à voir des différences. Est-ce qu'il y avait des moyens, je crois que Trébuchet n'est apparu que. Oui, mais alors la balance romaine, etc., ça, ça existait déjà à l'époque. La balance d'orfèvre que je vous ai présentée, ça permettait d'arriver à un degré de précision déjà très élevé. Les fausses monnaies mérovingiennes, en général, c'est du cuivre euh, plaqué or, quoi, si vous voulez. Et donc, du coup, la masse volumique n'est pas la même. Donc, quand vous faites le contrôle avec des poids de référence, vous voyez tout de suite que votre monnaie est trop légère. Le contrôle se faisait comme ça.